Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien, j'ai posé ma tasse en fait sous le bop. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a surprise. Pour être franche avec vous, je n'avais pas prévu de la faire, et eh bien il s'avère que Facebook me l'a imposée. Donc j'étais déjà passée à cette version de Facebook pour une de mes pages, donc la page Facebook de ma page principale. Euh, donc Easy Catala, votre marque c'est vous, celle de mon agence de communication et eh bien là, euh, lorsque j'étais en train de travailler donc sur ma page classique Facebook m'a demandé d'actualiser en fait la page du carré des femmes la page que vous voyez ici et qui va très prochainement changer puisque euh, je vais réadapter le carré des femmes vous verrez, suivez tout simplement la page et vous verrez ce que je vais faire euh, ce qu'on va faire, parce qu'on va être plusieurs donc voilà euh, Qu'est-ce qui change, entre, quelle est la principale différence qu'il y a entre l'ancienne page Facebook et la nouvelle page Facebook Eh bien avant, sur l'ancienne page Facebook, on l'a géré tout simplement avec notre profil personnel. Aujourd'hui, euh, avec la page professionnelle Facebook, eh bien il faut basculer sur le compte professionnel. Je vous montre tout ça dans, dans la vidéo. Et en fait, euh, il faut vraiment faire attention à bien basculer sur le compte professionnel, sinon on ne voit pas. Les, tous les posts, tous les commentaires, on ne voit pas les résultats, des publicités, etc. C'est principalement la seule différence. Ensuite, c'est vraiment à l'intérieur de la page qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. Puisqu'avant, il fallait absolument aller sur le business manager. Et là, vous avez une grande partie des renseignements qui sont déjà sur cette page-là. On va passer sur mon ordinateur. Vous ne verrez pas ma petite tête pendant ce tuto. Pourquoi eh bien, comme je vous l'ai dit, euh, la mise à jour de cette page-là m'a prise un petit peu au dépourvu. J'ai juste eu le temps de lancer euh, la capture d'écran de mon ordinateur. Donc, euh, je n'étais pas maquillée, pas coiffée. Donc, vous n'avez pas droit à cette version-là. On passe sur mon ordinateur. Alors, comme je vous l'ai dit sûrement dans l'intro de présentation, on ne m'a pas laisser le choix pour que je passe à la nouvelle édition donc de cette page professionnelle donc je me suis dit que pourquoi pas saisir l'occasion de partager avec vous euh, comment on utilise les nouvelles pages facebook les nouvelles pages professionnelles facebook euh, sachant que j'ai déjà ma page professionnelle Easy catala la, la page professionnelle de mon agence de communication qui est déjà sous ce format-là. Donc là, Facebook m'oblige, entre guillemets, à utiliser le nouveau format. Donc tout simplement, je vais vous montrer comment l'utiliser sur ma page Le Carré des Femmes, puisqu'en plus, Le Carré des Femmes va bientôt connaître une nouvelle genèse. Donc c'est un peu un signe de l'univers. Alors, nous sommes actuellement sur mon ordinateur et comme vous le voyez, euh, Facebook m'a dit, ben voilà, euh, cliquez ici pour accéder aux modifications de la nouvelle page. J'ai cliqué et je suis arrivée sur cette page-là. Euh, découvrez les modifications apportées à votre page. Veuillez vérifier les modifications que vous avez apportées aux pages pour continuer à utiliser le carré des femmes. Très bien. Donc, on va valider. On va continuer ensemble découvrir cette page. Voilà. Donc là, effectivement, on a changé euh, de format au niveau de cette page-là. Puisque avant, lorsqu'on utilisait une page, je vous montrerai tout à l'heure. Euh, lorsqu'on utilise une page, normalement, eh bien, on est toujours sur son profil. Avec les nouvelles pages Facebook, eh bien, il y a carrément un profil par euh, page professionnelle. Donc, votre page a été mise à jour. L'activité de votre page est désormais séparée de votre profil. Mais activer ces fonctions de profil peut contribuer à la réussite du carré des femmes. Vous pouvez les modifier à tout moment dans les paramètres. Notification concernant votre page sur votre profil. Ne manquez aucune information importante concernant votre page Le Carré des Femmes lorsque vous êtes sur votre profil. Donc là, il nous explique découvrir comment basculer. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc euh, bah là, on va tout simplement valider. Voilà. Donc avant, je vais essayer de vous ouvrir une autre page. Euh, je vais vous ouvrir sur... Euh, parce que là, vous voyez mon deuxième écran. Je vais vous ouvrir une page classique. Et vous allez voir, que quoique je suis même pas sûre qu'on puisse accéder à, à la page classique. Puisque là, je suis sous mon format. Mais vous voyez, actuellement, je suis en train de créer... Euh, la page du centre de formation, donc de mon centre de formation, et vous voyez que euh, bah, ce n'est pas tout à fait pareil. Là, vous voyez, on est sur une page normale, et normalement, bah, quand on modifie, et eh bien tout simplement, il suffit d'aller dans les trois petits points, etc. Là, pour modifier et gérer toute la page, ça va se faire ici. Ici, vous voyez bien que rien n'a été fait sur cette page depuis euh, mai 2022. Ici, c'était euh, des clientes et des amis euh, qui chacune avaient une rubrique en fonction des différentes thématiques. C'était un premier renouveau, donc j'avais essayé de faire avec le carré des femmes. Euh, un autre arrive très prochainement, donc quel que soit le moment où vous visitez euh, cette vidéo, bien, je vous invite à aller tout simplement sur le carré des femmes, aussi bien la chaîne YouTube que euh, la page sur Facebook. Pour découvrir ce que je suis en train de préparer bien ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui donc cette page là ben, là c'est toujours pareil lorsque vous voulez changer la photo de couverture euh, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo pour modifier les nouvelles pages facebook donc ici changer de la couverture ben, il vous suffit de cliquer ici hein, comme comme avant pour changer ici le logo ben, c'est exactement pareil sur la partie centrale, vous voyez, il n'y a rien qui diffère euh, d'une page normale, que vous pouvez voir ici. C'est vraiment ici qu'on va avoir toutes, euh, toutes les plus, d'accord Donc, voyez... Donc là, vous voyez, tout est exactement pareil. Euh, on a sur le côté les photos, au milieu, euh, les animations, les interviews, etc. En remontant ici... Ici, vous avez la partie « Gérer ». On la verra après parce qu'il y a des choses dans « Modifier » et « Gérer » qu'on retrouve beaucoup ici. Donc, on va se passer sur le menu qui est sur le côté. Ici, vous voyez qu'on a euh, le carré des femmes. Et ici, vous avez pareil le logo. Lorsque vous voulez repasser sur votre format personnel, sur votre profil personnel, il suffit de cliquer juste ici sur le compte. Et ici, de rebasculer sur la page « personnel. Donc nous, on ne va pas le faire, on va rester sur cette page professionnelle. Hop, et je reviens donc ici. Ici, donc vous avez euh, le, le nom avec euh, euh, la possibilité de basculer sur les autres pages que je, dont je dispose. Quand vous allez cliquer sur la page accueil, bah, tout simplement, c'est la page sur laquelle on est. Ça ne va absolument rien changer. Ici, vous avez donc les outils. Vous avez tout d'abord les outils du tableau de bord professionnel. C'est là que vous allez pouvoir voir, ici, le nombre d'abonnés. Ici, tout ce qui s'est passé au cours des 28 derniers jours, donc couverture. Alors, comme je vous le dis, c'est une page qui dort. Hein. Même si la... cette page a été faite avant Easy Catala, euh, la société, eh bien, cette page est beaucoup plus ancienne. Elle a été faite en 2014, si ma mémoire est bonne. Donc ici, vous avez euh, ici le nombre de personnes qui ont vu la page, ici le nombre de personnes qui ont interagi sur la page, et ici le nombre de nouveaux abonnés. Donc, vous voyez, depuis euh, deux ans, euh, j'ai quand même des gens qui s'inscrivent sur la page. Publication récente, bah forcément, il n'y en a pas. Guide des nouvelles pages, donc ça on pourra regarder par la suite. fil d'actualité, bah, pour l'instant, il euh, n'y a pas d'actualité, puisque je n'ai rien fait. « Répondre rapidement au message ». Alors ça, on peut le voir à un autre endroit, je vous montrerai. Ici, c'est vraiment euh, voilà, une vue d'ensemble. Et ensuite, vous avez la possibilité de tout faire ici. Et ici, on va cliquer sur votre page. Donc, dans le tableau de bord, ici, vous avez tous les renseignements qui concernent votre page. Donc ici, c'est en résumé. Hein. C'est pas ici qu'on regarde les stacks. Moi, je vais un petit peu plus loin. Donc là, vous avez un très court résumé. Je ne vais jamais sur cette page. D'ailleurs, c'est le cas de le dire. Publication, c'est ici que vous allez voir toutes les publications que vous avez faites, ainsi que l'interaction le, le, qu'elle a eue avec votre audience, c'est-à-dire euh, le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de vues, etc. Et ici, sur ce bouton-là, eh bien vous avez votre audience. Comme vous pouvez le voir sur cette page-là, eh bien euh, dans les statistiques récentes, parce qu'on est vraiment sur les statistiques récentes, euh, vous voyez que effectivement 88% des personnes qui viennent sur cette son page sont des femmes. Et que bah, une grande partie de ces personnes-là viennent de Béziers. Ensuite de Montpellier. Parce qu'à la base, c'était quelque chose qui était local. Le carré des femmes. On a pareil, Toulouse, Marseille. Et en, en ouvrant ici, on pourrait en avoir... Hop, si je clique sur le bon bouton, c'est mieux. Encore plus. On continue. Donc là, on a vu l'ensemble. Ici, on a vu des statistiques. Alors, on est sur le tableau de bord général. Je vous montrerai tout à l'heure où on peut voir plus de choses. D'ailleurs, on va... Ici, vous avez euh, la page publicitaire. Donc, moi, je n'ai pas fait de publicité, donc euh, voilà. Mais c'est ici qu'on pourrait lancer une publicité. Je dis bien qu'on pourrait, parce qu'on ne lance pas des publicités ici. On doit passer par le gestionnaire de publicité, mais ça, c'est l'occasion de faire une autre vidéo. Ici, invitez des amis à vous suivre. Vous pourriez basculer sur le profi, votre profil personnel et inviter des personnes pour qu'elles s'inscrivent sur cette page. Ensuite, Toujours sur le tableau de bord, vous avez la possibilité de créer des événements. Vous avez également euh, la possibilité, donc ici, de faire euh, créer un événement, c'est à vous de décider. En général, pour ma part, je ne les fais pas ici non plus. Je vous ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. On revient sur la page d'avant. Bien, alors là, on est revenu sur la page d'accueil. Je vous ai montré le tableau de bord. Ici, vous avez statistiques. Vous voyez, c'est où on est venu tout à l'heure, vous avez différentes statistiques. Tout ce qu'on a vu ici ici vous avez les événements possibilité de créer des offres d'emploi qui sont visibles par vos internautes ici accès à la page donc là c'est comment vous allez euh, nommer la page regardez donc ici ce sont les personnes qui ont accès à la page donc vous avez ici euh, bien ma fille aînée qui a accès à la page Et ici vous avez les autres personnes donc bah, forcément il y a le euh, compte Meta où je peux, je peux faire de la publicité et ici, il y a le carré des femmes. Ensuite, on peut avoir accès à l'historique, aux messageries, euh, aux badges. Donc ça, c'est une autre vidéo. En tout cas, ça pourra être une autre vidéo, il faudrait me le dire. Si je, si je descends ici, donc vous avez accès à la page, paramètres de la messagerie. Vous pourriez mettre en place un autorépondeur. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vous dit euh, bonjour, vous pourriez directement lui proposer quelque chose, un cadeau. Vous pourriez très bien lui dire « Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas. » Ou si la personne vous envoie un message, vous pourriez mettre un petit message en disant euh, « Voilà, je suis occupée, mais je vous réponds dès que possible. » C'est ici aussi que vous allez pouvoir récupérer toutes les candidatures à vos offres et ici avoir éventuellement la gestion des rendez-vous. Donc là, on était dans « Messagerie ». Vous voyez, on a fait « Agenda ». Alors non, là, on est dans la métabalise. On ira voir ça juste après parce que c'est là où je suis quasiment tout en fait. Euh, donc là, on a les comptes associés, on a les applications professionnelles. Alors ça, c'est super, fan. on recommence. On était ici. Euh, comptes associé c'est si vous voulez croiser des pages, comme ici, vous voyez, on peut croiser WhatsApp, Instagram et Facebook. Ici, c'est la page des super fans. Donc, vous allez voir les personnes qui ont vraiment liké, commenté. Ça va être aussi l'occasion par exemple, de pouvoir les euh, introduire dans des actions, euh, leur dire bah « Ben voilà, je fais ça, est-ce que ça te dirait de m'aider ?» ou le féliciter tout simplement. Ici, les applications professionnelles. Vous avez la possibilité de croiser votre page avec d'autres applications. Par exemple, sur ma page principale, j'utilise une application qui s'appelle Streamers. Et euh, donc, Streamers me permet de faire des lives en simultané sur Facebook, Instagram, euh, Facebook, LinkedIn et... Euh, YouTube Et donc, j'ai installé l'application ici. D'ailleurs, si vous souhaitez euh, voir un gros tuto sur StreamYard, il y a une autre vidéo. Je vous mets un petit lien en haut et un lien dans la vidéo. Vous allez trouver un petit lien dans le coin. Juste là. Outils à essayer. Donc, l'assistant de modération. Donc là, vous pouvez dire, ben voilà. Euh, si une personne dit ce mot, et eh bien, tout simplement, euh, je voudrais qu'elle soit euh, bloquée. Si une personne dit ce mot, Personnellement, je ne l'utilise pas non plus. Ici, les étoiles. Je ne l'utilise pas non plus, hein, pour être franche. Donc voilà, vous allez pouvoir euh, noter, monétiser, euh, gagner de l'argent grâce à vos vidéos. Alors, ça, c'est un projet. Hein, c'est pour euh, essayer de contrer un petit peu YouTube. Pour l'instant, voilà, c'est vraiment un projet. Ben, on revient en arrière. Voilà, ici, on a à peu près tout vu. Et ici, nous, on va passer, donc « Préparer la réussite de votre entreprise », là, c'est de votre page, c'est des conseils. Ici, c'est les guides de la nouvelle page. Donc, euh, là, on est revenu sur la partie « Aperçu ». Comme je vous l'ai dit, là, c'est les derniers postes, ainsi que l'audience, c'est juste un petit aperçu. Lorsque, Lorsque vous avez cette page-là, je vous invite à passer les trois quarts de votre temps sur « Suite. Lorsque je travaille euh, sur ma page principale, je suis toujours ici sur euh, Meta Business Suite, euh, que j'appelle Business Manager, parce que ça s'appelait avant Business Manager. Donc ici, c'est là vraiment que l'on va pouvoir toucher la partie professionnelle, euh, vraiment la partie développement de votre page. Donc on va voir tout ce qu'il y a. Très sincèrement, en étant ici, vous n'avez même, même plus besoin de passer du temps sur votre page ou d'aller vérifier les commentaires. Tout est ici. Donc, à partir d'ici, vous voyez... Euh on va les faire ici parce que vous avez un résumé de tout. Vous voyez, par exemple, directement sur cette page, vous pourriez créer une story, lancer un direct ou publier une publication directement sur cette page-là. Vous avez les brouillons qui sont en attente, vous avez les messages qui sont en attente, les commentaires auxquels vous pouvez répondre. Euh, ici, les commentaires récents avec les statistiques, les pages, etc. Donc là, c'est une page d'accueil de votre business manager, de votre Meta business suite. Vous voyez, ici, avec la planification, donc ça, c'est la page d'accueil. On va aller maintenant vraiment, vraiment en détail. Donc ici, les notifications. C'est ici que vous allez avoir, on va attendre que ça s'affiche, Priorité et les autres publications. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont pouvoir, là, j'en ai pas, donc ça ne s'affiche pas, il y a des gens qui vont pouvoir vous envoyer des messages en disant « c'est urgent » et d'autres notifications qui seront moins urgentes. Donc, elles apparaîtront ici. Juste. Juste ici, vous avez l'agenda. L'agenda, c'est top J'ai fait il y a quelque temps une vidéo euh, sur le chef qui s'appelle Buffer, qui vous permet de partager des posts sur euh, Instagram, Facebook, euh, Linkedin. Et bien ici, avec le Meta Business Suite, vous allez pouvoir programmer des posts et des stories qui vont aller sur Facebook et sur Instagram. Donc si vous n'avez pas besoin de euh, linkedin et eh bien c'est la bonne page. Donc au niveau de l'agenda tout simplement euh, lorsque vous allez ici vous allez sur cette page là vous allez programmer et vous allez chercher, vous allez chercher si vous voulez programmer tout simplement une publication, programmer une story, faire un, lancer un direct ou créer une publicité. C'est vraiment, vraiment facile. Par exemple, là, si je vais, devais cliquer sur « Programmer une publication », donc là, c'est en train de se charger. Voilà, je pourrais, là, là il me conseille un créneau. Alors, très sincèrement, euh, les fois où j'ai essayé leur créneau, ce n'était pas très bon. Euh, j'ai plus de résultats à publier à d'autres créneaux, mais vous pouvez quand même tester, toujours, toujours tester. C'est toujours intéressant. Vous pouvez désormais créer des groupes de hashtags. Ça, Je vais vous expliquer comment on fait. Terminé. Hop, donc ici, avantage de toujours euh, du business manager qui ne s'appelle pas comme ça, mais j'ai pris l'habitude de l'appeler comme ça. Vous pouvez choisir de publier sur votre page Facebook, sur votre page Instagram, mais également sur euh, d'autres groupes. Vous voyez, vous pourriez ici sélectionner des groupes des, duquel la page fait partie. Vous voyez, par exemple, ici, les ambitieux du web. Euh, la page Le Carré des Femmes fait partie des ambitieux du web. Donc, je pourrais très bien cocher ici et enregistrer. Et en fait, le poste que je vais préparer ici serait public sur toutes ces pages-là. Ici, vous mettez votre texte. Ici, vous allez pouvoir ajouter une image. On va mettre, comme c'est pour un test, on va mettre, euh, allez, cette image-là. Image que je vous invite à avoir préparée sur Canva, à modifier la couleur, parce que là, l'image, elle est brute. En descendant ici, vous allez pouvoir donc soit ajouter une vidéo, soit ajouter euh, une vidéo, soit utiliser un modèle que vous auriez déjà fait avant. Ici, vous allez pouvoir marquer un lieu. Donc, par exemple, moi, je pourrais marquer que je suis à Béziers. Voilà, entrée. Donc je pourrais, voilà, tout simplement, je pourrais marquer que je suis apaisée. Ici, sur... ici. sur cette partie-là, c'est fini. Vous voyez, on a tout mis. Par contre, on pourrait ici rajouter des hashtags. Donc quand je clique sur hashtag, je... pour l'instant, je n'ai rien. Sur ma page, mon autre page, j'ai plus de choses. Donc par exemple, ici, populaire, j'en ai pas. C'est les hashtags que j'utilise. Utilisé récemment, je n'en ai pas. Enregistré, j'en ai pas. Mais par exemple, on pourrait chercher ici entrepreneuse Bézier. Je ne crois pas que j'ai ça. Voilà, par exemple, ici entrepreneuse Bézier, j'ai une publication. Donc, je pourrais l'utiliser. Je pourrais également utiliser Bézier. Mais je pourrais également... Là, vous voyez, j'en ai plusieurs. Et je pourrais également utiliser « entrepreneuse » parce qu'en fait, euh, le carré des femmes ne s'adresse pas que pour les entrepreneuses de Béziers. Voilà, « entrepreneuse », vous voyez, j'en ai un petit peu plus ici, j'en ai un petit peu plus ici aussi. Euh, « entrepreneuse française »,« entrepreneuse créative euh, »,« entrepreneuse du web », très bien. Et ici, je pourrais tout simplement marquer « femme »,« femme moderne »,« femme forte »,« femme fatale ». Bref, donc tout ça, je vais par exemple les ajouter. Après mon texte, donc évidemment, faites bien un, un petit entrée. Vous voyez qu'ici, il y aura des hashtags que j'ai récemment utilisés. Après, je pourrais décider de choisir certains hashtags qui seront toujours dans euh, « populaires », c'est-à-dire ceux que moi, je préfère, et j'aurais plus qu'à tout sélectionner en une seule case pour les avoir. Si je fais juste ça, ça veut dire que j'ai exactement le même modèle sur les deux pages. Sauf que moi, ça ne me va pas parce que, vous le savez, lorsqu'on met un lien sur une publication, c'est-à-dire un CTA, un call to action, eh bien, il n'y a pas de lien sur Instagram. Euh, rien n'est cliquable. Donc, par exemple, ici, si je mettais euh, http://monlien.fr, euh, mon lien eh bien, euh, on ne va pas le mettre ici. Voilà, donc si je le mets ici, il sera à la fois sur Instagram et sur Facebook. Vous voyez exactement. Mais si je mettais ici le fameux lien, mon lien.fr, donc là, il apparaît effectivement ici et ici. Sauf que sur Instagram, ce n'est pas cliquable. Donc, vous allez ici dans l'espace Facebook et Instagram, et vous pouvez modifier, par exemple, le lien dans ma bio. Et ici, vous voyez, vous auriez un texte pour Facebook, un texte pour Instagram. Ensuite, il vous suffirait tout simplement... Là, vous avez un aperçu. Vous voyez, on est bien sur Instagram. Ici, on est bien euh, sur la page Facebook qui est en train d'apparaître. Un peu plus long. Parfait. Et ici on va pouvoir programmer. Le but, là, c'est de faire de la programmation. Donc, ne cliquez pas sur « Publier ». Vous allez cliquer ici sur « Programmer la publication ». Et là, vous allez pouvoir modifier le jour et l'heure qui vous conviennent. Donc, ça, c'est un des avantages euh, de la nouvelle page. On va continuer. Donc, ici, quand vous aurez toutes vos publications, elles seront publiées sur l'agenda, sur le planificateur. Mais vous aurez également les résultats de ces pages-là, euh, le nombre de likes, etc., au même endroit Facebook et Instagram. Ici contenu. On est passé par le, publicat le publicateur pour faire des posts, mais on pourrait passer par la page contenu et préparer exactement de la même façon tous les posts ici. Par contre sur cette page là, vous allez pouvoir faire des AB testing, des euh, fils de grille. Hein. Hop, voilà, donc ça simule en trop. Vous voyez, ça, ça montre euh, votre fil, comment il est. Euh, et vous pouvez mettre éventuellement en gris. Ça vous simulera en fait le travail que vous devez avoir. Ça vous permet de faire, de, de voir en fait le travail que vous allez faire. Ici, euh, c'est des collections que vous ne pouvez avoir que sur Facebook. Moi, ce que j'aime le plus, évidemment, vous devez vous en douter, c'est la partie statistique. Là, on a vraiment des statistiques qui sont ultra, ultra, ultra poussées. Et c'est vraiment ça qui est fantastique. Donc, on va juste cliquer ici sur « Voir les statistiques ». Vous vous en doutez, donc j'ai perdu des abonnés puisque c'est une page qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est les retours que la page a eu. Hop, si on remonte ici sur les 28 derniers jours, vous pourriez également... Choisir les 7 derniers jours, 80 derniers jours ou voire plusieurs années. Ça vous permet de faire vraiment un suivi de votre audience. Ici, vous avez résultats. Donc ben là, c'est chiffres, etc. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir exporter les images de ça si vous faites du suivi de votre activité. Euh, vous savez, je vous en ai aussi parlé de, lors d'une autre vidéo, euh, ce que moi, je fais le premier de chaque mois systématiquement. Je fais mes relevés, mes statistiques. Donc, j'utilise ceci. « Audience », et bien là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu en mode très très très léger. Ici, on est en mode très très très poussé. Euh, vous voyez qu'ici, on a les personnes qui sont sur Facebook, ici on a les personnes qui sont sur Instagram. On voit ici la tranche de personnes qui viennent. On est toujours ici, euh, là vous voyez, c'est sur la partie globale. Donc, c'est depuis le début de l'activité. Vous voyez ici, à marquer a marqué « Global ». Et là, vous avez toujours le descriptif. Donc, euh, ici, c'est Instagram, ici, c'est Facebook. Et vous savez où est votre audience. Vous voyez, France, principalement, un petit peu le Canada. Pour le benchmarking, donc, pour le benchmarking, c'est ici que vous allez pouvoir euh, ajouter des entreprises que vous voulez suivre pour voir justement, euh, comparer leur activité, ce qui a marché ou pas. Moi, j'avais mis, bien sûr, euh, le journal euh, « Femmes d'influence », qui est un magazine que j'adore. Euh, « Mélissa Normandère-Auberge Robert que j'avais mis il y a deux ans. Je vous, a, je vous rappelle, hein, c'est une vieille page. Ici, c'est une de mes clientes euh, et copines. Donc, euh, donc voilà. Et euh, ici, ben, c'est ma page pour pouvoir, justement, comparer. Donc, vous voyez que dans les mentions « J'aime »,« Je suis tout en bas ». Euh, ici donc le nombre de j'aime qu'il y a eu ici sur les 28 derniers jours et eh bien j'en ai, euh, ai pas eu de nouveau. Ici donc eux ils en ont 81, eux ils en ont eu 27. Femme d'influence a fait 27 publications, euh, Payette Inc. a fait 20 publications, et euh, bah ici il bah, n'y en a pas du tout. Voilà, c'est normal. Lorsqu'on descend toujours dans les statistiques, ici vous avez donc la présentation générale de l'activité, etc. Il y en a zéro aujourd'hui. Et vous avez ici, donc tout le contenu, il ben, n'y en a pas du tout sur les ici 28 derniers jours. En ce qui concerne la messagerie, c'est ici que vous allez trouver tous les messages. Donc ça ne sert plus à rien d'aller regarder les notifications Facebook, ça ne sert plus à rien euh, d'aller chercher dans les posts les messages qui ont répondu ou autres. tout est ici. Ici, vous avez l'ensemble des messages. Donc, vous savez qu'ici, il y a tous les messages. Alors, ça, c'est un message que j'avais fait en automatique. Euh, donc, il va falloir que je le supprime. Donc, ici, ce sont les messages qui ont été envoyés par Messenger. Ici, les messages qui ont été envoyés par Instagram. Ici, les commentaires Facebook. Donc, quand vous avez un commentaire qui est envoyé, donc là, ça date de vraiment très très longtemps. Euh, J'adore, merci ma chérie. J'adore quand les gens m'appellent ma chérie que je ne les connais pas du tout et que je ne les ai jamais vus de toute ma vie. Donc, euh, ça, par exemple, ben, on pourrait le supprimer parce que ça n'a aucun intérêt. Et ici, euh, donc voilà, quand le message est traité, vous cliquez ici et vous avez le suivant. Par exemple, ici, j'ai un commentaire qui a été euh, écrit par Christine. Donc là, ben, j'ai aucun message à traiter, j'ai juste un like. Donc, je valide. Et voilà, on pourrait continuer. Euh... Oh, <rire> ça remonte <rire> Euh, donc, euh, je cherche une femme noire qui habite en France. Eh ben, ça non plus, hein, on n'en a pas besoin. Euh, donc voilà, là, ça vous donne pareil. Vous voyez le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages. Et puis, euh, c'est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir tout gérer. Ensuite, vous avez ici un onglet publicité. C'est là où vous allez pouvoir faire le suivi de vos publicités facilement. Je ne passe pas ici pour les publicités. Et ensuite, tous les outils... Voilà. les outils, ben là, vous allez avoir une multitude d'outils. Moi, je passe par le gestionnaire de publicité lorsque je dois faire de la publicité Facebook. Voilà en ce qui concerne les nouveaux... Euh la nouvelle utilisation des nouvelles pages Facebook 2022. Vous avez différents outils ici. Si, si vous souhaitez que je vous fasse une deuxième vidéo pour vous expliquer à quoi servent toute cette partie-là, bah, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et ce que je veux dire, c'est que bah, s'il y a plein de likes, je sais pas, j'ai jamais fait ça, mais on pourrait dire que si euh, s'il y a les 100 likes sous la vidéo, eh bien je ferai une vidéo justement pour expliquer l'utilité de chacun de ces éléments. Voilà, voilà. Comme je viens de vous le montrer, ce n'est pas euh, très compliqué. Très sincèrement, ça m'a demandé un petit peu de, de prise en main. Euh, j'oubliais surtout souvent de basculer lorsque j'ai eu la, la mise à jour sur ma première page professionnelle. En fait, j'oubliais de basculer sur mon compte professionnel. Après voilà, on prend rapidement l'habitude et euh, je sais que voilà, je laisse ma page perso en gros le soir euh, jusqu'au matin et à peu près vers, euh, ben, vers 7h. Euh, en général au petit déjeuner, et eh bien je bascule tout simplement sur ma page professionnelle et je passe toute la journée sur ma page professionnelle. Le seul moment où je repasse sur ma page personnelle, c'est quand je vais voir euh, dans le marketplace de Facebook, parce que chaque fois j'aime bien acheter des choses euh, d'occasion, de deuxième main. Je trouve que c'est toujours intéressant puis l'immobilier est aussi présent dessus. Voilà. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le mettre un pouce sous la vidéo. Si vous avez des questions, pareilles, n'hésitez pas à me le mettre sous la vidéo. Euh, je ferai par la suite des toutes petites vidéos dans lesquelles je vais répondre avec, à vos questions. Là, j'en ai déjà 3-4 qui sont un peu complexes, donc j'ai prévu de faire des petites vidéos pour répondre aux questions euh, qui sont un peu longues à répondre, ben, tout simplement par message ou par messenger, etc. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo technique et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous